Bonjour les amis, je suis à El Medano dans le sud de Tenerife. Alors c'est un endroit où il y a toujours beaucoup de vent. C'est le paradis des kite surfers. Je vais vous montrer, il y en a beaucoup aujourd'hui. Et euh, donc euh, on a toujours un temps splendide. Euh, juste avant les fêtes de, de fin d'année ici euh, en décembre dans le sud de Tenerife, vous voyez le temps magnifique qu'on a. Euh, si vous cherchez un endroit pour euh, venir passer des vacances en hiver où vous aurez du soleil, où vous pouvez vous baigner et bronzer, eh bien, Ténérife est sans aucun doute un endroit à retenir. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à la question euh, qui m'est posée de temps en temps, combien de temps faut-il trader par jour eh bien, Ça va dépendre de votre disponibilité et je suppose que ça vous intéresse si vous travaillez eh bien vous pouvez très bien si vous faites du scalping, donc du trading à très court terme, euh, trader ne une ce que quelques minutes, euh, 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure, une heure peut être suffisant pour euh, gagner quand même euh, souvent des, des belles sommes d'argent sur une journée. Si vous avez beaucoup plus de temps, si vous êtes à la retraite ou que vous ne travaillez pas, eh bien vous pouvez euh, très bien euh, passer une journée si vous le souhaitez devant les écrans Maintenant ce n'est pas indispensable, vous pouvez très bien euh, euh, ne trader qu'une heure ou deux euh, également et faire d'autres choses, vous pouvez aller à la plage si vous vivez dans un endroit fantastique comme moi ou faire euh, d'autres activités si vous avez un travail complémentaire, c'est tout à fait compatible de faire du trading comme activité secondaire pour gagner de l'argent. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille au début, ne faites pas du trading, euh, n'arrêtez pas votre, votre job actuel pour faire du trading et vivre de ça. Attendez d'avoir un peu de pratique pour euh, vous rendre compte de ce que c'est. Bien sûr, euh, souvent euh, lorsqu'on fait du trading, euh, on aime ça, on est pris au jeu, on, on est pris surtout si on gagne. Euh, euh, pas mal d'argent comme c'est possible euh, et beaucoup plus d'argent que si on est salarié et eh bien il est clair que le trading est, est une activité qu'on peut faire euh, plusieurs heures par jour et gagner euh, beaucoup plus d'argent que si on est salarié donc c'est vraiment en fonction de, de votre disponibilité et pour cela vous avez tout intérêt à choisir euh, comme technique de trading le scalping donc le trading à court terme que je recommande donc si vous cherchez une formation au Scalping et eh bien je vous propose ma formation Scalping plus Ishimoku qui est une formation que vous pourrez apprendre très rapidement, tout est expliqué en vidéo, vous avez un lien ici au-dessus de la vidéo et sous la vidéo pour vous permettre une fois que vous commandez la formation vous recevez un lien par email qui vous donnera accès à mes formations en vidéo et en quelques jours vous apprendrez une technique vraiment très efficace. Qui vous permettra donc euh, d'avoir un taux de, de réussite en trading, en scalping de l'ordre de 95%. C'est la moyenne qu'obtiennent qu mes étudiants, vous pouvez regarder euh, en dessous de cette vidéo, il y a un lien Serge Demoulin, avis, vous avez l'avis de mes étudiants donc euh, des témoignages qu'ils m'envoient euh, lorsqu'ils ont commencé à apprendre ma méthode euh, de trading. Donc, euh, vous apprendrez tout en vidéo et si vous avez des questions complémentaires, il n'y a pas de problème, vous m'envoyez un email et j'y répondrai avec plaisir. Euh, ça me fait toujours plaisir de voir mes étudiants progresser et ensuite de m'envoyer donc euh, leurs résultats. C'est motivant, euh, on voit que ce qu'on fait est utile, qu'on partage nos connaissances. Donc Ça fait plus de 10 ans que je fais du trading et j'aime bien partager cela, donc ça fait toujours euh, très plaisir. Donc ne vous inquiétez pas si vous travaillez, vous pouvez très bien euh, trader euh, en début de journée, euh, entre l'heure du midi si vous avez un peu de temps ou en soirée. Il y a toujours des marchés sur lesquels il est possible de, de trader et de gagner de l'argent. Donc c'est une euh, manière de faire euh, qui est accessible à tout le monde quel que soit votre emploi du temps peu de temps ou longtemps sur la journée, vous pouvez choisir combien de temps vous voudrez trader et dans tous les cas vous pouvez gagner de l'argent même si vous n'avez pas beaucoup de temps disponible. Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo, likez-la si c'est le cas, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, vous recevrez d'autres vidéos très prochainement et j'espère vous retrouver très prochainement. Dans une de ces prochaines vidéos, on est fin de l'année. Je vous souhaite déjà de très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt, au revoir!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 Just a waste of time Do you have a road map that I can try? Cause I think I just got lost in your eyes.